Bienvenue sur cette deuxième vidéo euh, pour expliquer un petit peu comment moi je programme une combinaison. Alors souvent, ce que je vous disais à la première vidéo, euh, on a toujours à, à se dire oui mais les démonstrateurs sont toujours, bon ils font des choses et puis bon on ne sait jamais comment en fin de compte ça, ça a été programmé. Bah écoutez là je vais vous montrer une combi avec laquelle je travaille, avec laquelle je, je présente en fin de compte ce fabuleux, synthé qui s'appelle le Nautilus. Alors encore une fois, ne pas oublier qu'il est euh, les mix sonorité. C'est-à-dire que j'ai 9 moteurs euh, sur le Nautilus qui me permet d'avoir ces couleurs différentes, qui veut dire que je peux aller piocher un petit peu des sons qui m'intéressent en fin de compte dans ces moteurs. Quand je dis un moteur, c'est des couleurs différentes, c'est-à-dire que j'ai de la FM, je peux avoir euh, du, du PCM, j'ai de la analogique, j'ai plein de choses, donc je peux vraiment marier énormément de choses. On va prendre un exemple euh, sur quelque chose de très, ce coup-ci là, un, un, un exemple très, très vaporeux. Euh, je vais prendre ce premier son qui est euh, de sons qui sont très nappés, on va dire. Vais régler en fin de compte ma première sonorité. Je choisis encore une fois avec mon petit rectangle qui est tout en haut la sonorité qui m'intéresse. Je tombe dans la famille string, donc là des violons, et là je choisis le violon qui qui m'intéresse. Donc c'est celui-ci, ça m'intéresse, c'est très bien. Je vais rajouter sur une autre sonorité, plutôt dans la même sonorité, mais là je vais les mixer. C'est un son très vaporeux avec entre autres un effet différent qui lui a un délai que les violons n'ont pas. C'est-à-dire que je peux choisir un effet sur une sonorité différente. Et on va rajouter une troisième sonorité qui me permet de d'avoir des sortes de cœurs qui me permettent d'un petit peu d'écraser ma sonorité. Ça c'est la première base. Ok, allez c'est assez facile, je choisis trois sonorités. Sauf que j'aimerais bien un petit peu aller un petit peu plus loin, m'avancer un petit peu dans, ma, dans, dans mon orchestration. Donc je me dis, tiens, ça serait bien de rajouter une basse que je vais mettre en fin de compte pas partout, je vais la mettre que sur le côté gauche, qui me permet d'avoir un petit peu plus de rondeur sur mon violon. Ah, j'ai mes volumes bien sûr qui sont devant moi alors maintenant ah, allez il y a une chose qui euh, que, que j'aime bien entre autres sur entre autres oui, sur le nautilus c'est euh, tout ce qui est mode vélocité sauf que là je n'ai pas à travailler quoi que ce soit c'est lui qui l'a automatiquement je vais aller choisir cette sonorité qui s'appelle euh, qui est le programme i36 qui est ce qu'on appelle mâle femelle bon elle de nouveau c'est des cœurs sauf que j'ai tout enfermé sur un seul une seule note j'ai un son sur une seule note alors que ici j'ai ma basse et je vais avoir ici mon cœur. sauf que la vélocité me permet de travailler sur des niveaux différents et d'avoir des couches sonores différentes prenons l'exemple ça ça m'intéresse parce que je vais pouvoir donner aller un côté plus rythmé ah vous avez entendu un gong avec une cymbale très large Bah oui c'est une autre sonorité que j'ai mis, mais tout en bas, c'est alors que je l'ai. Je l'amène au moment où je veux. Encore une fois, on est vraiment dans le côté perso. Bien sûr je peux tout programmer avant, bien sûr je peux prendre mon séquenceur, enregistrer pendant 15 secondes, allez, boum, après je vais rajouter les cœurs. Non, l'intérêt, c'est ma façon d'être, de, de travailler, c'est de pouvoir flasher tout de suite une idée. C'est pas un jeu différent, c'est que tout est sous mes notes. Donc, c'est très simple, mais tout se passe grâce à ces 9 moteurs où je vais pouvoir, en fin de compte, aller les mettre sur, sur mon, mon clavier. Et maintenant, il y a ah, les petites rythmiques. Ah, les, les rythmiques, c'est toujours intéressant. C'est de pouvoir se dire, en plus, comme je peux aller jusqu'à 16 programmes dans ma combinaison, là, j'en ai pris que, allez si je regarde 8, ben, euh, je vais aller en chercher trois autres de plus. Sauf que là, je vais aller chercher... Des sonorités qui ne sont pas dans mon jeu, mais dans les arpèges. Ce qui veut dire que je vais pouvoir, grâce à ce petit mode, avoir une structure. Là c'est, je suis sur un kit de batterie, j'ai pris des timbales, toute une sonorité de timbales, arpège, il me fait ça. Bien. mais j'aimerais bien rajouter autre chose alors j'ai devant moi ici mes quatre euh, niveaux on va dire qui vont me permettre un petit peu d'amener les arpèges ou hein, un type de batterie différent donc je, ça se fait directement au doigt donc il n'y a rien vraiment hein, voilà, de, de compliqué ce qui dire que je peux commencer mon, mon thème ah. Et maintenant, je vais l'avancer avec des arpèges. On avance, c'est parti mode vraiment magique qui permet encore une fois de flasher tout de suite et encore une fois si cette combinaison là m'intéresse je vais pouvoir le copier dans mon séquenceur par exemple j'ai ma combi qui est là je me dis bon j'ai tout j'ai réglé mes effets réglé mes volumes mes panoramiques, et je vais maintenant me dire tiens je vais aller dans le mode séquenceur séquenceur n'oubliez pas qu'il y a deux séquenceurs un hein, séquenceur 16 pistes midi et 16 pistes audio là je suis en midi et je vais copier ma combinaison allez on va aller sur euh, voilà un song un petit peu nouveau, voilà, là tout est vierge, il n'y a rien. Je vais copier ma combinaison. Et là, il va me dire, tu veux copier euh, les effets, tout, tout, tout. Ouais, ouais, je vais tout prendre. Et là, il va me tout me copier. Et là, poum, c'est fait. C'est-à-dire que sur chaque piste de mon séquenceur, j'aurai sonorité 1, mes violons, sonorité 2, et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à 16 si j'ai pris mes 16 sons. Tout est là, hein. Je suis dans le séquenceur, déjà. Il m'a tout mis en place que ce soit les volumes ou les panoramiques ou les effets, on va aller allez, on va enregistrer. Là, je vais prendre euh, oui, l'arpège, je vais prendre avec les arpèges, c'est très bien. Tout va être pris en compte. Voilà, je fais record. Le métronome est là, deux mesures de battement. C'est parti. mesure C'est parti. On l'écoute Alors ce mode-là est sympa, mais vous me dites, oui, mais bon, peut-être mes violons étaient trop forts. Ah oui, là c'est compliqué, ça a été enregistré. Non, non, ça a été enregistré en midi, qui veut dire que je peux régler, vous voyez à l'écran, encore une fois, telle ou telle sonorité. Je pourrais refaire même les effets, je pourrais lui rebouger. Fais ce que, je peux en faire vraiment ce que je veux. C'est un joujou vraiment extraordinaire. Alors, encore une fois, Dotidus, c'est une Workstation. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très ouvert. On a tendance à ne pas savoir ce que. Ce que c'est qu'un War Session aujourd'hui Non, non, c'est vraiment une façon de travail. On peut tout avoir, des banques énormes de sonorités. On peut bien sûr en télécharger. Je peux sampler, aller chercher des voix ou, ou quelqu'un qui vient jouer du saxophone. Bah, je vais pouvoir l'enregistrer et le flasher directement avec, avec mes programmes. Donc c'est vraiment un, un joujou extraordinaire. À bientôt, au revoir. <musique>